Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre merveilleux horoscope du mois d'août, parce que franchement c'est le meilleur de l'année, alors je suis vraiment contente de pouvoir vous en parler parce qu'il n'y a que des bonnes choses. Hein. Euh, D'abord évidemment l'ambiance est déterminée par la position du soleil, et le soleil est dans votre signe préféré, le lion. Hein. Déjà ça, c'est un bon plan. Ensuite il est conjoint à Vénus, hein, on verra ça euh, tout à l'heure euh, pour Vénus, mais ça lui donne un côté extrêmement euh, lié au plaisir, au bien-être, euh, au voyage puisque vous êtes un signe de voyage, enfin tout va concourir à ce que vous vous sentiez bien dans votre peau, en harmonie avec le monde, hein, en général, avec tout l'univers, hein, parce que vous, en, en tant que sagittaire, euh, c'est pas les petits trucs, hein, votre petit précaré qui, qui vous intéresse, hein, c'est le monde. Et donc le monde sera... Euh, va vous parler euh, de manière optimiste, vous serez heureux, vous oublierez tous les soucis euh, que vous avez pu avoir pendant l'année et euh, voilà, ce sera la chose finalement la plus reposante hein, pour vous, la plus euh, euh, qui vous fera le plus de bien parce que vous allez décrocher, euh, débrancher enfin tout ce que vous voulez, qui va vous permettre de prendre de la hauteur, de prendre de la distance euh, et euh, d'être... Euh, euh, bon alors surtout le deuxième e décan, hein, euh, c'est vraiment votre moi euh, et euh, mais dans plusieurs domaines hein, comme nous allons le voir. Alors bon c'est vrai que vous allez un petit peu retomber de haut euh, quand le soleil va rentrer en vierge, mais j'exagère hein, tout simplement vous allez rentrer dans la réalité parce que pendant cette période euh, hein, très euh, belle de la du bon as, des bons aspects qui vont se passer. Euh, vous étiez un petit peu sur un, un nuage, mais bon le nuage à un moment ou à un autre il faut en redescendre et c'est euh, à partir du 23 août quand le soleil euh, occupera le lion, euh, enfin le, la vierge pardon, que euh, bah, vous vous direz bon c'est vrai mais il y a ça à faire, c'est des détails euh, pratiques hein, qui vont être au premier plan, puis surtout le travail, hein, il faut reprendre, il faut euh, euh, vous organiser euh, à la fois pour votre rentrée à vous, si vous avez des enfants, etc. il et ben, faut vous organiser aussi pour la rentrée des enfants, enfin bref tout ça va occuper beaucoup d'espace euh, et le bénéfice des vacances, euh, bon ben, il sera vite euh, enfui. Dans le domaine du travail, si vous travaillez au mois d'août, de la vie quotidienne, si vous êtes en vacances, on s'intéresse aux allées et retours de mercure. Alors là il n'y a pas, il a que des allées, hein. elle était en boucle le mois dernier, mais maintenant elle est... Euh, euh, bon, elle passe ses derniers jours en cancer jusqu'au 11, euh, en marche directe, donc si vous voulez les problèmes Petit problème avec Mercure, c'est toujours très superficiel. Hein? Euh, donc euh, les petits problèmes qu'elle a pu vous causer, euh, que ce soit financièrement, que ce soit dans votre productivité, ou alors avec un de vos proches ou un de vos enfants, tout ça sera rapidement oublié parce que la question va être réglée hein, tout simplement euh, d'ici le 11. Après le 11, eh bien Mercure va rejoindre les planètes en lion, où elle va s'ébattre joyeusement euh, et euh, vous donner la possibilité de beaucoup bouger. Hein? Il y a une mobilité euh, euh, qui se met en place à partir du 11 et euh, qui peut vous permettre soit de faire un grand voyage, hein? Mercure-Jupiter euh, en bon aspect, ça fait un grand voyage, euh, soit des petits déplacements quand Mercure n'est pas en aspect avec Jupiter, des sauts de puce, des visites à droite, à gauche que vous allez faire chez des amis, chez des parents, ou alors des, des visites que vous allez recevoir si c'est vous qui avez une maison bien située et où les gens ont envie de venir. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, il y aura une ambiance de fête. Hein, euh, ce sera vraiment extrêmement sympathique si vous n'êtes pas très loin, hein, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a une possibilité de voyage lointain, mais euh, donc si ça n'est pas le cas, eh bien il y aura vraiment une ambiance de fête avec euh, ce mercure euh, très bien placé et euh, qui ne va faire finalement que euh, des bons aspects. Donc euh, il est possible aussi que vous nouiez des liens, que vous fassiez des connaissances euh, et des connaissances intéressantes, parce que les personnes euh, elles-mêmes auront de l'importance dans leur milieu, dans leur activité, et euh, bah, vous trouverez que euh, c'est des personnes avec qui vous pouvez vous enrichir, avec dont vous pouvez apprendre quelque chose, et c'est toujours bien d'apprendre! Dans le domaine préféré de tout le monde, dans celui de l'amour, eh bien Vénus, elle fait comme les autres, nous l'avons vu tout à l'heure, elle va être conjointe au soleil presque tout le mois. C'est quand même une conjoncture assez exceptionnelle. Hein? Et en deuxième partie de mois, il y a Mars qui va venir se rajouter. Alors euh, bon, je peux vous dire d'ores et déjà, en tout cas dans la première partie du mois, que vos relations affectives, que ce soit de l'amour, de l'amitié, vos rapports avec les enfants, tout ça sera vraiment une source de réjouissance, de bien-être, de... Euh, je vois pas, il n'y a pas d'obstacle hein, à, votre, à votre bonheur, euh, d'autant plus que le Soleil et Jupiter vont être en bon aspect, Soleil-Vénus hein, en plus, et Jupiter vont être en bon aspect et que Jupiter est dans votre signe. Donc si vous êtes du deuxième e décan, moi je pense que ce sera la meilleure période de l'année, à moins que vous ayez vraiment un Jupiter très mal aspecté euh, le jour de votre naissance. Ça je peux pas le savoir. Hein. Mais il se peut aussi que euh, ces très beaux aspects, soit dopé par d'autres planètes de votre thème natal. Donc vous voyez, il faut rester un petit peu sur le, sur le fil du rasoir hein, entre le positif et le moins positif, mais là je pense que quand même c'est que du positif, c'est-à-dire que même si vous travaillez, il y aura cette ambiance festive et qui vous permettra de vous épanouir, d'être bien avec votre chéri ou avec euh, euh, une personne que vous aurez rencontrée pendant euh, euh, ce mois d'août absolument formidable qui vous attend. À partir du 21, euh, bah c'est pareil, Vénus va rentrer en vierge hein, finalement, euh, c'est le destin des planètes qui passent en lion, à un moment ou à un autre elle passent en vierge et ce n'est pas du tout la même ambiance. Euh, en Lyon nous avons affaire à un signe de feu, flamboyant, euh, où tout s'épanouit, alors que euh, en vierge, eh ben, tout d'un coup il euh, y a un petit peu des restrictions. Hein? C'est un signe de retenue, donc euh, bon, vous retiendrez peut-être vos sentiments, ou alors euh, euh, ben, vous ferez en sorte de ne plus ressentir les mêmes sentiments parce que vous rentrez tout simplement, et que d'autres choses vont retenir totalement votre votre attention euh, et vos amours, bah, ma foi, ne seront plus tellement au premier plan. Euh... Votre forme, votre libido, votre vitalité, tout ça est lié à mars et au soleil, et mars et le soleil vont être conjoints dans la deuxième partie du mois, donc alors Autant vous dire que vous déborderez d'énergie, euh, que votre libido sera au maximum et que votre besoin de, de séduire, hein, d'être euh, celui qui, qui fait le premier pas, qui prend les choses en main, hein, tout ça sera vraiment au premier plan et euh, bon, vous vous surprendrez même ceux de votre entourage tellement euh, vous aurez de l'énergie à revendre, c'est-à-dire vous partirez au quart de tour dès qu'on vous proposera quelque chose, dès qu'il s'agira d'aller crapahuter quelque part. Euh, tant que mars sera en Lyon, c'est-à-dire jusqu'au 18, et ben vous serez partant pour tout, même pour des choses qui sont un petit peu euh, pas dangereuses, mais limite, hein, là vous serez partant également. En revanche, après le 18, bah vous serez moins partant hein, puisque Mars sera en Vierge, et vous savez, je viens de vous le dire, la Vierge est un signe de retenue, de, de pudeur, de, de, de prudence, donc tout d'un coup, de casse-cou que vous étiez avec Mars en Lion, vous allez passer à... Euh, vous allez jouer petit bras, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas donné votre puissance maximum. Il y aura probablement une raison, hein? soit vous serez rentré chez vous, il faudra vous occuper de plein de choses, de plein de détails, et puis avec mars en vierge, hein, ces détails prennent du relief. Euh, et bon, bien évidemment tout ce qui est euh, libido, euh, euh, prise de, de, de plaisir, de désir, etc.